Alors salut à toi qui va regarder cette vidéo, reçois El Senior Production, aujourd'hui on va faire le beat de c Boy Fit Damso, c'est parti Voilà donc comme tu peux le constater le BPM de ce son il est à 123, donc une fois que tu as mis ton BPM à 123, il y a d'abord une guitare mute qui commence ici, donc c'est une guitare mute de Nexus. ajoute des claps des Maintenant, tu vas mettre une sorte de de soft en fait. C'est-à-dire des trucs comme ça. que tu vas la mettre en disposant les notes comme ceci. Ok, donc une fois que tu as fait ça, maintenant tu mets un... une mélodie. Comme je peux le constater, c'est un piano en fait qui est joué de façon simple avec... Euh, Nexus Tu prends ce piano aussi de Nexus Et maintenant Tu peux mettre les notes Comme j'ai fait ici Voilà donc Maintenant que tu as mis la mélodie tu vas ajouter des shakers. Les shakers, les... ce sont des trucs qui font... Voilà. Maintenant, tu ajoutes des tam-tam. Maintenant, une guitare basse qui va faire. Toum, toum, toum, toum, toum. Cette guitare basse là tu vas la prendre en purity. Ensuite, c'est cette guitare-ci, c'est la meilleure que je prends toujours dans les tutoriels. Tu la prends, tu la disposes comme mettre les pieds donc c'est comme ça que tu vas faire cet instrumentalité on s'est promis de s'aimer pour la vie mais je suis fatigué oh là là j'étais passé ok donc je si, suis c'était El senior Beat N'oublie pas que dans la description, tu peux me trouver sur Instagram, Facebook en cliquant dans les différents liens dans la description. Tu peux également avoir mon WhatsApp en cliquant tout simplement dans la description pour avoir des instrumentales comme ça. Ou si tu es un passionné de la musique que tu souhaites développer ton beatmaking ou créer des instrumentales de malade, contacte-moi également dans le lien dans la description. Ciao